Hey cherco hey okay, le plus oui. beau, hey le plus beau. Oh, oh. je suis très flattée. Les oh. matous sont entre oh. eux. Je répète, les matous sont entre eux. Slash miaou Il y a une tronçonneuse. J'ai entendu une tronçonneuse. Je répare! Ouais, pas. C'est ouais. ma lampe. Euh, je... Je vous dis en deux secondes si c'est Billy ou. les euh Leserface Moi je mise sur un Billy. C'est leserface Matou Leserface Ouais mais il est sur toi hein. Y'a pas ruine euh, sur toi Oh citrouille J'suis fais là un... J'aime bien faire. Wouah Wouah oh oh oh, oh. Mais <rire> Au secours Alors, Je sais pas si c'est passé, ça devait être bien. T'es okay. où, Euh. Ok. <rire> euh, J'ai peur de décrire un chef. Ok euh... ça, ouais, je, vais, euh, je vais faire un jet dans le bâtiment principal. Hein. Je, je suis pas confiante de rester là, quand même. Oh il il est juste à côté, là. Hein. Là il arrive, tu vois. Ouais, Reste là, reste Je t'avais prévenu de rester là. Ah, ah oui, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais mais je te la laisse, Oh, c'est trop bien. Oh, <rire> je... <rire> je rentre dans le bâtiment. Oh, et Dico à l'étage Ah non, il arrive pas, c'est bon. Tronceau infini plus huile, manga. même pas comment j'en suis sorti vivant, là. Hein. Avec du talent, mais... Hey Ouf Hello. Voilà ta lampe Merci C'est toi que je préfère, Vita. Oh Oh Dankeschön, qu'à la finale. Mais non. <rire> j'ai vu des trucs, des fois ça marche... ici. Oh, c'est pour moi. Ah, c'est bon. Il, il, est, mais il est hyper vénère, hein Il est hyper vénère Il a un tronceau de, de l'infini, hein. Je te préviens. Mais non ah. Mais c'est pas vrai trop Pourquoi je l'ai pas, pas entendu, entendu lancer sa tronçonneuse Réparateur J'sais pas. Je, je sais pas, je n'ai pas, pas entendu. T'as repris notre gène, Mario Ouais. ouais yes. Ah non, pas le vôtre. Euh, celui avec Rave. Mais j'en ai quand même fait un. Hein. On est d'accord qu'il va venir là euh, Son orale a disparu d'un seul coup là. Vas-y, ah, ah, hein. mon principal. Vas-y, mon principal. Ouais, il a, il a réparé. Oup, oup, oup, oup, oup, oup, oup. Allez, salut. hein. Quelqu'un va qu récupérer Ravé ou moi j'y vais ouais, ouais, ouais, ouais, est bon. euh... ouais, on est un peu occupé là. <rire> ok. Ah, tout de suite, euh, c'est un peu dangereux là. Ah, surtout pour chaque fois, apparemment. Euh, je te laisse euh, pas soigner comme ça, tu utilises le. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, tu pourras utiliser le, le dédard, c'est euh... ça hein T'es ok avec ça ou pas J'ai pas de dédard, mais par contre, j'ai résistance. Ouais, ouais, t'as raison. Ok, ouais. d'accord. Ouais, ouais, ouais, ouais, Matou Matou Il y a un qui met sur là bon Il arrive, il arrive. Matou, Matou, Matou. Matou. Il fait lâcher, Matou. il fait lâcher. Je, suis je suis mort, je suis mort. Non, non, c'est bon, je, ah non. je suis resté proche. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe <rire> Ok. Non, j'ai joué en mode panique là. Salut! Oh Mais mec! Mec! Eh mec! J'ai pas de respect! J'ai pas de respect! Pas de respect, pas de respect Le prix du manque de respect des surveys d'après-midi! Oh là là, oh ouais, je suis mort! Oh là là, je l'ai Beau salto, la guerre, merci! T'as vu comment je suis tombé du ciel pour toi? Ouais. Tu es mon ange à moi! Non! Je vais payer mon respect Mais <rire> je souffre quand même Ah non, ouais ouais Au moins le terme gène est terminé. Ah ouais, est en train très, <rire> très très bien, très très bien. J'avoue que là j'ai grid à bloc. Hein. Ah ouais là, non mais de toute façon c'est ce qu'il faut faire, il est lui hyper vénère hein. Il va pas euh... Ça faut être vénère il est vénère hein, le machin. Hein. Il est pas content. Non, euh, je vais me faire petit maintenant. Ouais. Il faut. Petite, tu veux dire. Petite évidemment. Ouais petite. Pardon, C'est même prix, les tu... <rire> Ah non mais c'est ce qu'il faut Ouais, voilà. voilà, franchement, j'ai une à 99%, euh, ouais, effectivement, ça valait le coup hein, quand même. Oh, j'ai eu tellement chaud. Toi bon, Allez Après, oh, j'ai pas de chance. Pas... Ah, il je, il la me, tire, euh... je la tire, je l'attire. Ouais. J'ai pas de chance parce que j'avais pas trop de palette à côté, donc... Euh... Au secours, je vais tomber Aïe, aïe, aïe <rire> Bah voilà. ah, Le truc, c'est le problème, c'est qu'ils focusent les deux qui sont... Ah. Ça plaît... Allez salut oh merci oh Bah ouais Palette ah, Bah ah, ouais j'ai des... Ouais, des. Okay. Oh. Ah Oh là là, ok, il t'a lâché Ah l'objectif c'était vraiment... Ouais il m'a lâché mais l'objectif c'était vraiment de l'emmener loin en fait. Et voilà Parce que je savais de toute façon qu'il allait faire ce qu'il qu a fait. Euh, okay. On fait le jeune là Vas-y, il y a une palette dans le coin. Parce bon bon je... Dans la serre là. Il ah, a d'abord okay. okay. et il a euh, euh, totalement... Il a pas tourné autour de la serre, hein. moi je l'ai souli comme ça. Ah ok. Euh, y a... Oh j'allais dire il n'y a plus pas être où je suis. Bah faut griller les moteurs là, on, a, on est en train de griller tous nos, tous nos, tous nos avantages. Oh, on est sur un gène avec euh, Ravi. Ok. Euh... Mais non monsieur Ah oui il arrive là. J'ai pas, pas le matou en feu. Fait. Ok. Ah bon. Moi je suis sur un moteur, je le commence oh, à peine. Mais y'a rien au je C'était de... le test, c'est néant. néant. On dirait notre amitié. Oh, oh c'est <rire> pas, <rire> pas long. <longtemps. rire> <T 'en... rire> Ah, là je vous reconnais. Oh, il peut pas être ici. Moi ouais, je suis mort. <rire> c'est normal que le, le QTE a à... parfait, il fasse reculer le. Non. Ou alors c'est juste un bug d'affichage. Je suis à 30% d'un moteur. Je suis en P2. Je suis. Euh... Alors euh, il va vers toi. Vers moi <rire> Ouais. Ok. Il va dans la vais... direction globale euh, de là où tu étais en train de faire le gen. Je suis okay. sur la save. Je m'en hâle. C'est ça ouais, je confirme le matou. Le matou est ok, le matou est ok. Maman il, revient, il, revient, il revient. Ah ok. Ah <rire> il a vu Charcot. Oh. Non de... oh. Oh. Ah. Il faut que quelqu'un vienne ou pas bah, euh, Oui. Est-ce okay, que Raviol... J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, okay. okay. ah. okay. Parce que je vais peut-être avoir le temps de finir le moteur. Mais c'est loin d'être sûr. Merci Tu vas bien je en laisse me... moi revenir Attention il revient ouais, il, va revenir, il va revenir il revient, euh... revient, revient, revient. Il revient va... il revient va... Non il a changé d'avis sur le moteur qui est en train de se faire Ok là, bon là. On va chercher mon mes... attention. Ok <rire> T'as as choisi de libérer ta bourreau on peut jamais C'est hein. bon, il est pas sur moi hein. Ah il est pas sur toi non, non non, non je suis parti en ninja en fait, on fait Il est venu casser le moteur probablement Et je suis reparti Parce que je veux pas forcer, l'objectif c'est de... C'est quelque chose qu'on apprend euh... On faisait pas ça quand on jouait au team au début On a appris à faire ça, c'est de ne pas euh... Euh, Grid toujours en fait Parce que tu... le grid que tu as fait tout à l'heure était très bien Mais euh... toujours jouer comme ça c'est juste... Euh... C'est ah bah, pas y possible Il y a un moteur, euh, à côté de la serre Ok il est... Euh, il reste à côté de mon moteur, il fouille là-bas. Ok, ça marche. Je sais pas... Là j'ai plus de visibilité sur lui. J'entends chercher euh, un moteur là. J'essaie de me rapprocher un peu. Il restait un moteur à côté de la chac Ouais, bah c'est celui-là sur lequel j'étais. D'accord, ok. Je vais me retourner là-bas, voir ce qu'il est, mais il a un réparateur. Ouais. Il y a encore. Bon. Il est encore, il fouille. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à ne pas à me le dire. Hein D'accord. <rire> ben là par exemple. Ok. Il est où Et continue. Ah, il est toujours sur le mode de votre moteur. On les a pas bloqués les jeunes, si Je me pose la question. Attention il est en face hein. Ouais je l'ai vu. T'inquiète. Ok. Oh merde. Ah, Raveo aussi la a vu. Passons fort. C'est quoi cette zone encore On met sur un moteur avec euh, Charcot. Ok. Oh mais y'a rien ici mais c'est quoi cette génération euh, euh, Vers la serre C'est la... Ok. Tu es mort. Ok. Et le réparateur va s'activer dans la être sphère de l'eau. Ouais. Mais quelle horreur J'ai le matou, j'ai le matou, t'inquiète, hein, je te préviens s'il y arrive. La serre, laquelle serre euh, On était tout à l'heure, on a fait le moteur. Ok. Oh, tu oh, oh, mis bien 3-6, ça crée trop Continue on deux, presque On va vers une porte. Euh... Ouais, de toute façon, le premier qui tombe, il va le camper, hein. <rire> j'ai J'ai pas... fait de l'huile, mon gars Oh, il m'a vu Attention, Maya. On oh, va aller vers l'autre porte. Ouais. Non, ok, il m'a vu, je suis mort. Oh mince. Au secours J'aille ah oh ouais tu ramènes vers cette porte là vais essayer d'ouvrir celle que tu voulais ouvrir. Ouais bah c'est... Bah, je l'emmène loin. Il a le truc qui bloque les fenêtres. Bambouzel. Je l'emmène loin. Voilà, voilà, là, là, là, là, le je oh il, il est resté il il est, est ah, chez vous Non ah. Elle bon, la, la porte de l'autre côté. Hein. Okay. de... <rire> <rire> ok ok ok ok ok ok ok ok Ok. Donc elle est presque ouverte la porte là. Ok. Salami. <rire> Ça peut être chaud. Ouais, il a oh, vu. oh mmh. Non Sauvez-le ouais, Sauvez-le ouais. Sauvez Sauvez Ah Il un non, petit problème. Oui. Ah ouais, non, ouais. c'est bon, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Je, je suis ok, vraiment... je suis large. Il a agitation, il va emmener loin, il va emmener loin. Non il y a la porte à côté, regarde. Ouais. Oh oh oh. Fais oh. quoi alors On va tous ouvrir notre porte ou Ah, il va rester à côté. Je sais pas quoi faire du coup. Il va sur vous. Non, de toute façon, il y a que Charco qui peut venir euh, me récupérer. Il hein. y a un crème ou il y a un méga Sachant, créneau, Sachant que j'ai des S. Il va vers Et J'ai poro. Okay. eux. go, créneau, Allez, go la bon. porte. Fuyez Elle est ouverte là. Je te laisse ouvert. Je te laisse ouais, ouvrir. Ouvre, ouvre comme Allez, ça. Go, go, moi j'ai S. Non, j'ai plus DS. J'avais oublié. J'ai plus DS. C'est ok es... C'est ok ou okay pas Non. Uh, ah. d... uh. Uh. Uh. Uh. Déjà on s'en sort à 3, euh, ouais. ça va le faire, 3, ça, 4 ça va le faire, se faire, faire, ça va le faire, ça va le faire. Non on va s'en sortir à 4. On va s'en sortir à 4. Ça va le faire, ça va le faire, le Hitler Ouf <rire> putain <rit> Ah... Ah y'a de l'huile sur cette game hein <rire> Y'a de l'huile sur cette game Tu hein. vois pas de quoi tu peux. Allez go <rire> <rire> <rire> ta, ta, ta, ta, Ce qui t'a, mais ce qui a carré le truc, c'est ton volonté de faire en fait. Abonnez-vous <rire> <rire> <rire> euh, Le mais meilleur tellement Le de meilleur d'entre de... nous oh. <rire>